Bonjour. Voici comment paramétrer votre Teams ainsi qu'octroyer les droits d'accès désirés aux usagers. Vous avez deux types de paramètres. L'un se retrouve sous votre avatar dans l'onglet Paramètres. Cette première section sert à définir le thème de votre Teams ainsi que la langue. Sous le général, vous retrouverez des notifications. C'est fort utile de sélectionner le type de notification que l'on désire, dépendamment de l'action qui est affichée et également sélectionner la fréquence des courriels qui vous seront envoyés. Le deuxième type de paramètres se trouve sur votre classe à droite, sur les trois petits points, dans l'onglet « Gérer l'équipe ». Vous retrouvez ici les membres, les canaux, les paramètres, c'est la section qui nous occupe, ainsi que les applications que vous pourriez lier. Parmi les paramètres, notons le thème de votre équipe, donc vous pourriez choisir une image différente en modifiant le thème. Également, l'autorisation des membres est une section très importante, puisque vous pourrez déterminer ce que vos membres, donc vos élèves, auront le droit de faire ou pas dans votre équipe. Par défaut, les paramètres sélectionnés sont généralement ceux qui sont recommandés, mais à vous de voir si vous souhaitez autoriser ou non vos membres à faire tout ce qui est là. La section suivante sert aux invités, donc aux gens qui participeraient à votre Teams sans avoir une adresse courriel de votre organisation scolaire. La section « Mention », j'en parle en tout dernier. Je passe à la section « Amusant » tout de suite, puisque celle-ci sert uniquement à déterminer si vous octroyez ou non le droit des usagers à utiliser les différents euh, GIFs, euh, autocollants, etc. pour votre Teams. Par défaut, il y a un contenu inapproprié qui est filtré, donc il ne devrait pas y avoir de résultats de recherche qui ne seraient pas appropriés. Euh, je vous conseille de laisser un 5 minutes à vos élèves pour vous approprier les outils amusants. D'ailleurs, un message passe toujours mieux dans la vie avec un petit émoji. Enfin, le bloc-notes de la classe ici. Ça sert à déterminer, avant même de l'ouvrir pour la première fois, les sections qui seraient disponibles dans les blocs-notes des élèves, à les modifier, etc. Je termine donc avec les mentions ici. Alors, c'est pour autoriser ou non les mentions d'équipe ou encore de canaux euh, à vos membres. Je vous montre ce qu'il en est pour les, les mentions parce qu'on doit retourner dans l'onglet. En fait, peu importe l'onglet, mais dans un des onglets, un des canaux pardon, de votre euh, groupe. Et puis, en bas complètement, lorsqu'on démarre une conversation et on inscrit le « A commercial », par défaut, on pourrait notifier quelqu'un, donc une personne ici, euh, d'un message. Et cette personne-là, lorsque j'envoie ce message-ci, recevrait une mention juste ici en haut à gauche, une notification en rouge, comme quoi elle a un message. Si je ne sélectionne pas une personne, mais plutôt que j'inscris le nom de mon groupe, on me suggère d'ailleurs mon équipe, automatiquement, ce que j'écrirai après, va se retrouver à devenir une mention pour tous les élèves de la classe, ce qui peut être intéressant, par exemple, si je veux attirer leur attention sur un nouveau devoir. Donc, tous les élèves qui vont se connecter à Teams par la suite vont recevoir une mention ici en rouge. Voilà, c'était les paramètres de votre Teams.